Bon allez c'est parti, wow, je viens de beugner le micro comme un salaud Un petit expresso, c'est la semaine de fou, hier, euh... non hier, avant-hier avant-hier, euh, j'ai fait la présentation de Poseidon avec Maxime qui est le créateur de l'extension euh, Poseidon et Asgard. C'était vraiment euh, super sympa pour euh, Sansaya Deck Building. Donc si tu n'as pas vu la vidéo, euh, bah, t'as intérêt à aller voir parce que franchement, ça commence à devenir une vraie petite pépite ce jeu. Et euh, pour les hardcore gamers que je ne suis pas, c'est euh, vraiment top. Euh, mais je m'égare, aujourd'hui on va parler des sorties. Beaucoup des euh, ben forcément, dans l'univers euh, de Games Workshop, euh, AOS, et puis il y a du Star Wars, et puis il y a du jeu de cartes, et puis euh, je vais essayer de trouver 2-3 jeux de plateau, comme ça tout le monde sera content. Allez, c'est parti Allez, on commence avec FFG, et notamment avec la sortie euh, pour euh, Star Wars Légion, les deux boîtes de spécialistes qui seront normalement disponibles à partir d'aujourd'hui alors attention faites méga gaffe il euh, n'y a pas beaucoup euh, de stock il euh, y avait une information comme quoi aux états unis c'était repoussé parce que justement il n'y avait pas de stock et puis nous on était super contents on faisait ouais nous les français on va en avoir plein et tout c'est cool pour une fois que <rire> si vous les américains qui n'en avez pas alors c'est vrai <rire> si vous les américains qui n'en avez pas mais nous bah, on n'en a pas beaucoup euh, donc euh, bah, ceux qui fait de la préco euh, pour le coup vous savez que je ne suis pas un grand fan de l'après-co, mais ceux qui ont fait de l'après-co, ils ont peut-être eu raison. En même temps, ils ont peut-être eu tort, parce qu'ils ont peut-être précommandé euh, des quantités tellement astronomiques que, ben il euh, y en a beaucoup qui n'en auront pas. Bref, je vais arrêter de polémiquer et puis éventuellement de prendre le risque de dire de la merde, parce que ça m'arrive souvent. Mais voilà, ces deux boîtes de spécialistes, euh, ben, euh, il va falloir faire attention, j'ai peur que la rupture euh, nous guette. Voilà, ce qui serait sympa, c'est d'arrêter de précommander euh, 5 à 6 boîtes de la même faction et puis d'en laisser un peu aux, aux copains. Hein. Ça aussi, c'est un comportement. Je sais que vous êtes des hardcore gamers et vous aimez bien faire des tournois et vous aimez bien faire des compos de dingue. Mais en même temps, bah, si tout le monde prend euh, 3 à 4 boîtes de la même extension, il bah, y a quand même le voisin d'à côté qu'on n'a pas. Donc, soyez cool avec ça. Quoi qu'il en soit. Euh, ben normalement c'est dispo, c'est aussi dispo euh, chez euh, qui commence, petit bisou euh, à vous, euh, donc euh, voilà, et puis les figurines sont totalement badass, euh, ouais, franchement hein, euh, au niveau euh, au niveau République, euh, euh, le Storm qui tient euh, l'ordre 66 dans la main, <rire> ça me fait juste kiffer de la mort, et puis euh, les petits droïdes séparatistes, euh, ils, ils sont ils sont vraiment top, attention, hein, parce que les séparatistes, hein, pff, ça commence à être méchamment méta, hein, c'est... Ça commence à piquer grave. Allez, on fonce là-dessus. Si vous avez la chance de pouvoir en avoir, euh, ça m'intéresse. <rire> Sinon on aura également euh, deux extensions, euh, enfin des améliorations euh, de deck euh, pour euh, la Légende des 5 Anneaux et puis pour Aurore euh, à Arkham. Euh, le premier c'est euh, une lueur dans le brouillard hein, pour Aurore à Arkham forcément. Et puis la Tentation euh, du Scorpion euh, pour la Légende des 5 Anneaux. Je ne reviens pas en détail hein, euh, sur euh, ces paquets, hein, c'est des petits paquets d'amélioration euh, de deck en l'occurrence. Ça va tourner aux alentours euh, des 15 euros et ça sort en fin de semaine. Alors, sinon, au niveau mode PLS euh, chez euh, Games Workshop, malgré tous les problèmes euh, qu'ils ont, je ne suis pas trop m'étendre, mais voilà, les conteneurs coûtent plus cher, donc ils sont mutualisés, donc vous vous retrouvez avec vos figurines de Games Workshop qui sont euh, bien détaillées et tout, le bordereau est bien fait pour euh, la douane, et puis <rire> pas de bol, il y a euh, Robert le charpentier qui est dans le même <rire> le même conteneur que vous, puis lui, ben, son, son, son rapport de, de douane, ben, il l'a fait comme un pied, et du coup, ben, c'est tout le conteneur qui reste bloqué. Là, voilà, en fait, une des principales raisons des retards, c'est la mutualisation des conteneurs, puisque le prix a à peu près multiplié par 10 et que tout passe par l'Allemagne, du coup là-bas c'est le bordel. Bref, quoi qu'il en soit, à un moment ou à un autre, ça va se solutionner. Quoi qu'il en soit, on est au niveau des précaux là, les précaux que vous savez, si vous êtes joueur de Games swap il ne faut absolument pas rater. Alors là, j'ai mon petit pense-bête parce qu'il y en a tellement, mais c'est incroyable. Ils ont on l'impression qu'ils ont tout lâché pour Edge of Sigmar en, en, en un coup, ou presque. Donc on va avoir deux battleton hein, celui des hédonites et celui des daughter of Kane euh, d'ailleurs euh, j'ai vu des euh, j'ai vu des euh, j'ai vu des gens qui avaient qui avaient leur battleton de, de daughter of Kane euh, en français donc j'étais t'étais étonné j'ai du mal à comprendre en fait, c'est le bordel c'est tellement le bordel que des fois il y a du retard euh, des fois ça sort euh, en temps voulu des fois ça a l'air de putain sortir en avance euh, bref c'est la si on lit mais quoi qu'il en soit euh, j'ai vu quelques personnes que je ne fustige pas, ils ont bien eu raison qui ont réussi à avoir leur battleton tout de suite bah tant mieux pour eux, quoi qu'il en soit soyez vigilants, hein, c'est le moment hein, de, de, de, de faire vos préco de faire, vos, précos, de faire vos, vos, vos commandes parce que là aussi euh, l'avenir il est euh, tel bordel voilà euh, comme d'habitude vous allez avoir euh, pour euh, les euh, Zedonites, euh, le paquet de cartes, alors là aussi, euh, si vous êtes euh, fan de la chose, euh, faites gaffe, c'est le genre de truc qui part euh, quand même euh, assez, assez rapidement. Euh, il va y avoir également un set euh, 2D, euh, violet et euh, doré, qui est vraiment magnifique, il est plus disponible euh, sur le site de Shop, mais je sais euh, que Julien de qui commence a totalement kiffé sur, euh, sur cette version, et du coup il y en a commandé... Euh, voilà, une quantité euh, comment dire, euh, suffisante, j'espère, pour euh, pouvoir euh, servir ceux qui voudraient euh, le précommander là-bas. Donc, si vous avez kiffé, vous aussi, sur ce set de débat, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Il y aura celui des euh, Daughters of Cain, également, qui, qui est beaucoup moins heureux, finalement, hein, rouge roug et noir, c'est pas top. Sinon, on va avoir des figurines, c'est juste... Euh, c'est juste mirifique, il euh, y a le Prince of Slanesh, alors lui il est très très beau, c'est pas ma cam du tout, hein. je trouve que voilà le, le grand blond cornu euh, avec, euh, avec la cape euh, fuchsia, euh, c'est pas mon trip, mais il faut quand même reconnaître qu'au niveau euh, sculpture monumentale, bah, Games ils excellent. et puis bah, lui une fois de plus il va une fois de plus tout défoncer, pour ce qui est de sculpture euh, monumentale, on a quand même Glutos, Bon, là, cette espèce de char euh, tracté par des euh, personnages avec des pinces et tout, euh, pff, je l'ai déjà dit très souvent, hein, c'est carrément le genre de figurine, quand t'es fan de modélisme, t'as juste envie de te l'acheter pour faire un diorama. Hein, euh, c'est ce gâcher la nourriture, hein, parce que normalement il est fait pour aller taper sur les tables, mais c'est tellement beau, il y a tellement de détails, c'est tellement superbe. Enfin là, on commence à, à, à toucher l'excellence de la figurine. Donc n'oubliez pas, il y, y, y a ça aussi qui sort. Même si on est aux alentours, hein, on est un tout petit peu en dessous de 200 de, de euros. mais C'est de la figue de, de fou. Ça va être accompagné de tout un ensemble de petites figurines. Donc vous ne voudrez pas, au niveau des prononciations, ça va être un peu chaud. Il y a les Blisbards de Archer. Euh, donc là, les gonzesses. Alors là, par contre, je suis assez mitigé. Il y a à la fois du très beau et puis du, du pas bien réussi euh, du tout. Il y, a, il, y a, il y a des nanas qui ont des visages qui sont pas très très très très chouettes. Et puis il y en a c'est tout simplement euh, des fées. Je les trouve euh, super classe. Donc le résultat je trouve sur cette boîte est, est un, petit peu, un petit peu light. Bon après euh, l'intérêt en jeu. Hein, euh, cette, cette faction d'archers elle, elle est vraiment super top. Si vous voulez avoir euh, vachement de, de punch vous allez avoir les, les, les sequers. Alors soit euh, vous aurez euh, là aussi des, des archers avec euh, les euh, blizzbards. Euh, soit vous aurez des Sick Blade, je crois. Quoi qu'il en soit, ces espèces de montures dinosaures écaillées, qui ressemblent à la fois à des hippocampes, à des dinosaures. Enfin, franchement, c'est hallucinant de beauté. Moi, j'ai pas encore totalement choisi la faction que je voulais jouer dans Edge of Sigmar, parce que oui, je vais aussi me mettre à Edge of Sigmar. J'attends, avec grande impatience, la VT, 3 je crois qu'il va y avoir un truc comme ça qui va sortir dans peu de temps mais il est toujours temps de s'équiper euh, quoi qu'il en soit quand je vois des filles comme ça euh, ben, euh, ça, me fait, ça me fait réfléchir quoi, franchement je les trouve, je les trouve super belles alors c'est pas trop ma cam cette faction là parce que c'est vrai que c'est plus l'esprit Conan le euh, ben, ai pas je me suis pas encore trouvé mais ça pourrait être le genre de faction qui m'intéresse le Lord of Pain absolument superbe avec sa masse euh, cette espèce de lame euh, euh, derrière là euh, il, est, il est hallucinant euh, là on va on va courir aux, aux alentours euh, des, euh, des 22 euh, 20, 20 euros en fonction euh, des, euh, des petits codes promo que vous pourriez utiliser hein euh, sinon il y a le char euh, speaker euh, également of euh, slamish euh, bon slamish, slamish vous prononcez comme vous voulez euh, bah là c'est pour balancer du sort, j'aime beaucoup l'esthétisme, euh, j'aime beaucoup cette espèce de miroir qui tient, qui tient dans la main et euh, bon moi je réussirais pas à peindre une figurine comme ça mais je pense que les mecs qui excellent devraient, devraient assurer sinon il va y avoir les que qu'on a il me semble déjà vu. en tout cas moi je les ai beaucoup croisés en iconographie euh, donc là c'est pour du bien bourrin euh, bien lourd et puis on a également deux bandes euh, qui vont sortir, qui... je dis des bandes parce que ça ressemble à des bandes de, de Warcraft Uh, c'est uh, les uh, simbaresh et uh, les uh, myrmidesh uh, un petit clin d'oeil au myrmidon uh, de uh, d'achille uh, ouais j'y trouve très classe en fait c'est très très chouette je trouve uh, uh, les poses, elles sont très inspirées uh, pour uh, le Simbaresh avec uh, cette espèce de lasso autour là ça me fait penser à ce qu'on avait eu pour uh, pour Warcry. Uh, je pense, si ça n'est pas déjà fait, excusez-moi je ne suis pas totalement collé à l'actualité euh, de Warcry, les dernières actus de Warcry mais je pense que ça c'est tout à fait des bandes qui pourraient euh, à terme se jouer euh, même si nous les revendrons dans une boîte hein, pouf, parce que <rire> ça reste Game Workshop. mais euh, voilà, ça c'est des, des bandes qui, qui, qui sont sympas euh, et puis euh, ça pourrait se retrouver aussi euh, dans, euh, dans le jeu de plateau là. dont j'oublie tout le temps le nom euh, euh, War, Warhammer Underworld, excusez-moi et juste là, en plus, vous le voyez, euh, voilà, tout ça, c'est voulu. Hein. On est en train de nous, nous, nous orienter dans cet univers. Euh, c'est très propre, c'est très classe. Vous oublierez pas, j'en avais déjà parlé, euh, la sortie, enfin, la... Là, bientôt disponible les, les, les sorts persistants euh, Là aussi j'avais dit que moi Je n'étais pas spécialement fan des sorts persistants Je trouvais que c'était très cher pour, euh, pour pour ce que c'était Mais bon si vous les jouez Et que vous aimez les personnaliser Sur la table euh, Et ben euh, pourquoi pas Sinon il y aura tout un ensemble de littérature, euh, littérature Mais qui est principalement euh, en VO Donc je ne vous en parle pas Voilà ça y est on a fait le tour pour Games Workshop Côté euh, Edge et donc JDR, on aura également la mise à disposition euh, de l'écran euh, du maître de jeu pour Cthulhu Mythos pour une quinzaine d'euros. Euh, bon, un écran superbe, un écran qui est au même format en fait que ce qui avait été fait pour Cthulhu, c'est-à-dire c'est un écran euh, bas. Euh, que moi j'avais trouvé euh, plutôt sympa quand je vous avais présenté euh, l'écran de, de l'appel de Cthulhu, je vous avais, je vous avais dit que c'était un format qui était, euh, qui était très bas que je trouvais très très bien parce que déjà c'était très complet, ça permettait d'avoir un espèce de paravent qui était vraiment euh, somptueux et puis ça permettait aussi euh, au MJ de ne pas trop s'isoler par, euh, par rapport à la partie donc j'aime bien ce nouveau format euh, d'écran, euh, malheureusement euh, j'ai pas pu euh, euh, l'avoir en main, donc je ne sais pas comment, euh, comment, il est, comment il est à l'intérieur, euh, mais bon, normalement ils ont une bonne culture de l'écran, et euh, ils savent bien synthétiser les informations, euh, donc on peut penser que pour celui-là, il n'y a pas de raison qu'il soit planté, euh, quoi qu'il en soit, on attend nous la fin de ce putain de confinement euh, de merde pour pouvoir vous reproposer du JDR sur la page parce qu'on sait que vous avez kiffé ça et euh, se fera partie sans aucun doute des parties jouées avec euh, ben euh, des personnages euh, comment dire phares euh, de cet univers euh, dans le monde français euh, voilà je pense que vous avez plus ou moins euh, mis, euh, mis le, le, le, le doigt sur les personnes avec qui on pourrait, on pourrait faire la, la, la partie on y travaille mais pour l'instant on peut pas se réunir on pourrait faire ça un après-midi mais ah j'ai drôle un après-midi ça fait un peu goûter d'enfant quoi nous ce qui nous intéresse c'est de faire ça le soir et oui. Les enfants au oui, lit, euh, les femmes devant un film, euh, ou sorties en copines, euh, qu'elles ne peuvent pas faire en l'occurrence. Et puis ben, nous, euh, en train euh, de euh, s'enrichir euh, l'esprit et l'estomac euh, de chips, euh, de bière et de, et, et des et, et des grands moments de trouille. Bref, voilà, on aimerait pouvoir euh, vous proposer du JDR, c'est difficile en ce moment. Mais Cthulhu euh, mythos euh, en fera sans aucun doute partie, quand on aura fait notre partie d'Alien. Bien entendu, voilà, l'écran bientôt dispo. Vers la fin de semaine, 15 euros, c'est chez Edge. Voilà, c'en est tout pour cet expresso. J'ai déjà beaucoup parlé des jeux de plateau la semaine dernière, donc je ne vais pas vous refaire une passe jeu de plateau cette semaine. Bah parce que la situation, elle n'a pas beaucoup évolué puis que c'est extrêmement difficile en ce moment d'avoir des dates précises. C'est-à-dire que quand on s'approche des éditeurs, ils vous disent au mieux euh, seconde quinzaine euh, du mois euh, d'avril, euh, mais euh, franchement, c'est plutôt obscur. On a énormément de mal à obtenir des dates précises. Euh, donc voilà, c'est compliqué. Ce qu'on va faire, c'est que euh, je vais quand même vous donner un petit peu d'informations euh, sur la page, même si ça n'a pas trop à y faire dans l'Expresso, mais c'est pas grave. Euh, nous, côté euh, Pierrot, euh, on s'est équipé d'une nouvelle table de jeu Donc, on espère pouvoir euh, l'optimiser à fond. On est en train de travailler euh, sur les sarlacs. Donc, euh, j'espère pouvoir vous présenter un sarlac soit ce week-end, soit d'ici euh, euh, la semaine prochaine. Euh, on condensera, on vous fera euh, du euh, Dark Maul, du Anakin, et puis bien entendu les spécialistes. Et puis, si on les a reçus d'ici là, euh, mais, euh, mais bah, voilà, qui sait euh, Et ben, on, on, on mettra euh, Calus et Elando à l'intérieur et on vous expliquera. Comment on imagine pouvoir jouer Lando, même si euh, j'ai l'impression que personne comprend vraiment ce qu'on peut faire avec ce personnage euh, voilà, en tout cas nous on est encore en train de chercher quelque chose d'optimal à faire avec ce type que tout le monde attendait Et puis euh, finalement il est, il est un peu bizarre, enfin, bref on, on y reviendra Sinon petite information on va aller faire un petit tour du côté de Mythic Games hein, dans les bureaux de Mythic Game la semaine prochaine Et euh, on, ira, on ira leur poser 2-3 questions sur Super Fantasy Brawl euh, saison 2 on a hâte de découvrir de quoi ils retournent et puis on leur posera un max de questions. D'ailleurs, si vous-même, vous avez des questions à poser sur la S2 de Super Fantasy Brawl, je vous engage à les mettre en commentaire sous euh, la euh, vidéo Qu'est-ce que je pouvais et voulais vous dire de plus On a tourné une vidéo sur Kingdom Rush qu'il faut absolument que je monte, mais j'ai pas le temps de le faire. Mais on s'est éclaté, c'est un super jeu. Le KS est toujours en cours actuellement pour la saison 2, si je dis pas de conneries et si j'en dis... Kevin va me défoncer, mais je vais quand même mettre le lien euh, de la saison euh, de, de, du KS actuellement en cours pour euh, Kingdom Rush, euh, qui était initialement un jeu de téléphone, et qui a été très très bien porté euh, sur, euh, sur la table. Euh, nous on l'a testé, euh, puisque Kevin avait pledgé la, la, la première partie, on a filmé la partie, on vous la, on vous la restituera, et euh, ben, par exemple le retour de Toto, c'est qu'il a eu sensiblement les mêmes sensations, les mêmes identifications euh, cognitives que ce qu'il avait... Quand quand il jouait sur téléphone. Euh, donc, à mon avis, c'est voilà, c'est pas mal cohérent. Voilà, il me reste à vous souhaiter sur le coup de bons jeux, puis surtout de bons jets. parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. À vous dire à très bientôt, sans aucun doute, la semaine prochaine, à minimum pour un expresso. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité et un grand, grand, grand merci aux tipeurs qui nous soutiennent et qui nous permettent de continuer à nous équiper et de continuer à monter en qualité. Et puis n'oubliez pas, nous, de notre côté, le petit cadeau, c'est 10% avec le code Pierrot sur le site quicommence.fr. À très bientôt Ciao. Alors non, en fait, euh, pas à très bientôt. <rire> Deux infos qui manquent. Euh, la première, c'est que j'ai reçu ça. Alors calmez-vous. Euh, non, on va pas le faire gagner. En tout cas, pas tout de suite. Euh, on a reçu cette euh, figurine exclusive de la part de euh, FFG euh, France et de Asmodé. Euh, donc déjà un grand merci à eux pour, pour la confiance. Euh, cette figurine, elle va euh, partir, euh, elle, va, elle, elle va être envoyée chez Nico Prime et euh, Nico Prime va euh, nous faire euh, le bonheur euh, de nous faire une petite vidéo de peinture, tuto peinture sur une pièce euh, qui me paraît être une pièce d'exception. Euh, donc voilà, ça ça part euh, en express euh, très rapidement d'ici demain ou, ou tout début de week-end. Et euh, j'espère que euh, Nico euh, va euh, trouver euh, un délai raisonnable pour, pour, pour nous la présenter. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir une vidéo de tuto peinture sur euh, Luke Skywalker. Alors certes, c'est une figurine qui est difficile à obtenir, même si en ce moment FFG euh, l'a fait gagner, donc soyez euh, vigilants sur, sur la page, euh, sur la page Facebook notamment de, de FFG et de Asmode. Euh, mais quoi qu'il en soit, je pense que si on apprend à, à, à peindre cette figurine, on peut reporter toutes les techniques sur toutes les figurines que l'on a de Star Wars Legion. Et puis, ça me tient à cœur que l'univers de Star Wars Legion soit également traité par des peintres experts. Vous savez que j'ai déjà envoyé euh, des, euh, des figurines qui feront l'objet euh, d'autres tutos. Mais j'ai demandé à euh, Nico euh, de commencer par celle-ci parce que tout simplement elle est iconique. Et puis sinon vous avez été nombreux à nous le demander. Non pas eux en bas que je salue et que j'embrasse avec euh, énormément de tendresse. Je parle de ce qu'il y a au-dessus là. Vous avez été nombreux à nous demander euh, du euh, Crisis euh, Protocol sur la page. Euh, donc euh, j'en ai, euh, ai parlé avec, euh, avec, euh, avec le magasin qui nous soutient et on a décidé euh, de euh, vous euh, proposer des vidéos sur Crisis Protocol donc je vais recevoir normalement une boîte, un starter dans peu de temps, je vais me bolider pour le peindre, peut-être que je ferai des scroll printing dessus vous savez que c'est ces petites vidéos là sans prétention de peinture pour débutants comme moi, en plus il y a l'aéro, donc peut-être qu'on essaiera de se faire plaisir on le verra, quoi qu'il en soit on va essayer de monter et de peindre rapidement ça et puis on vous proposera également 2-3 let's play, 2-3 parties un peu un peu rigolades ou vous verrez euh, les mécanismes du jeu, mais surtout, on partagera, j'espère, un bon moment ensemble. Voilà, et cette fois-ci, j'ai vraiment fini. A très bientôt.